Il faut effectivement équiper la Guadeloupe d'infrastructures sportives, culturelles et de loisirs pour que la population à un certain moment puisse décompresser après des journées, des semaines de travail difficiles. La cause a mis en sorte d'une longue période d'oubli, incident, qui est très reconnaissant, parce que je te dis on ne faisait rien dans cette osse. Et de rester dans le quartier sans rien, sans rien faire. Là, il y a du basket, il y a du foot. Euh, voilà. C'est une bonne initiative pour les jeunes. C'est complet. Contre la délinquance, contre toutes les déviances que nous connaissons, ça peut paraître un équipement sportif, ça l'est mais c'est aussi euh, une œuvre sociale en quelque sorte. Et à l'école à côté, le président s'est engagé à nous accompagner quant à la réhabilitation des équipements sportifs pour que Mornalo puisse euh, retrouver son élan d'antan. La région sera à vos côtés comme dans toutes les communes de la Guadeloupe et au même niveau. Si avec le, conseil, le soutien du conseil régional, la ville de cap pour peut offrir donc cette sortie à nos jeunes, c'est dire que nous aurons réussi et je l'espère que d'ici à la fin de 2023, que nous pourrons donc dire que nous avons rénové les équipements, mais aussi inviter de nombreux jeunes de la ville à pouvoir s'intéresser au sport. Notre rôle, c'est d'équiper la Guadeloupe en matière d'infrastructure sportive, permettre aux jeunes de pouvoir s'épanouir, mais en même temps donner du travail aux jeunes entreprises de la Guadeloupe qui construisent cela. Et donc ça permet aussi à beaucoup de jeunes entreprises de la Guadeloupe de pouvoir travailler.